S'autoriser la critique des perspectives religieuses, bon je vais un peu tracer, l'intersectionnisme lutte contre l'islamophobie, donc euh, la... ah, pour moi c'est ambigu, Si on... l'islamophobie a plusieurs sens, et je suis d'accord pour certains sens et pas pour d'autres. Les croyances religieuses sont de l'ordre du privé, je pense que c'est une absurdité, c'est comme ça qu'on qu arrive à, à défendre l'islam en disant que c'est de, de l'ordre du privé. En réalité, les croyances religieuses sont des opinions et concernent la nature du monde. Et savoir si y a un dieu ou pas, ça change notre manière d'envisager le monde. Elles ne sont pas plus de l'ordre du privé que n'importe quelle opinion similaire. Moi, je pourrais dire, euh, oui, l'homophobie, c'est de l'ordre du privé. Est-ce qu'on te l'a, pourquoi pas Elles ont des conséquences dans le positionnement politique. On l'a très bien vu lors de la manif pour. Euh, pour tous ces, tous ces trucs-là que... Euh, voilà, que c est, c est, elles s'étaient fondées sur des, une vision qui était explicitement religieuse du monde et elles, elles, elles prétendaient, euh, elles prétendaient euh, euh, lutter contre un changement social, euh, politique, etc. Euh, je pense qu'elles avaient légitimité à le vouloir. Je pense qu'elles avaient tort dans le fond, mais qu'elles avaient légitimité à le vouloir. Il n'y a aucune raison de dire que les religions ne doivent s'occuper que de... De, de la sphère privée. Je pense qu'elles ont tort sur le fond parce qu'elles ont une vision fausse du monde, mais cette vision fausse du monde, elle se démontre par, par l'argumentation. Je pense qu'elles sont nuisibles, que ces visions religieuses sont nuisibles parce qu'elles impliquent donc une soumission au créateur et une approbation de son ordre, qui sont des choses imaginaires, je pense, mais pour les gens, ça implique une pensée réactionnaire, profondément réactionnaire. C'est incompatible avec l'antispécisme, bien évidemment. Enfin, Je dis bien évidemment, bien qu'il y ait des contradictions à ce niveau-là, elles sont incompatibles avec le progressisme en général. Et parce que je pense que la ré réalité n'est pas d'un seul tenant et souvent complexe, je note que, malgré ce que j'en dis là, euh, il y a une forte inspiration religieuse de beaucoup de personnes qui ont lutté euh, pour des causes progressistes, comme Sojourner Truth, euh, Martin Luther King, qui était pasteur, Rosa Parks, qui était très inspirée par, par la religion, etc. Donc, ce que je, ce que je dis là, c'est en tension avec ce fait-là, mais je, je pense quand même que c'est vrai qu'on aurait largement, enfin, je pense que la critique de la religion est une chose importante, qu'on doit se faire sans, sans avoir honte de critiquer les religions, mais on doit s'abstenir de toute brimade, alors qu'aujourd'hui, par exemple, quand on veut interdire le burkini sur les plages, c'est de l'ordre de, de la brimade, ce n'est pas de l'ordre de, de, de la lutte sur le fond contre la, les idées véhiculées par, euh, par, par la religion euh, en question. C'est de l'ordre simplement de, de, de, de, de la brimade, d'inférioriser les personnes. Et c'est ça que j'appelle l'islamophobie, en tout cas l'islamophobie que je, je, je pense qu'il est juste de combattre, donc d'attaque, mépris euh, et de brimade ou de, liberté de, de la liberté d'exprimer sa religion. Je, veux dire, je pense qu'on qu n'a pas à, libérer, à, à limiter le droit d'exprimer publiquement sa, sa religion, comme n'importe quelle opinion, même si euh, je pense qu'on doit... Enfin, je, je suis pour aussi apporter la contradiction à ces idées-là. Et en particulier, et on ne doit pas non plus se limiter arbitrairement à la critique de l'islam, parce que l'islam, je pense que c'est une religion qui a beaucoup de, de, de, de, de défauts qui sont souvent mis en avant aujourd'hui, mais que en particulièrement le christianisme a exactement les mêmes défauts, qui sont moins apparents aujourd'hui parce qu'elles ont été, disons, euh, domestiquées quelque part. C'est-à-dire qu'on a, on, on a combattu le christianisme, l'influence du christianisme dans la société, mais que le christianisme, intrinsèquement, et pour les mêmes raisons, a le, la même intolérance que l'islam, a le même.. Euh, euh, Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails.